Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous parle cette semaine d'une petite nouveauté de chez Canon, le PowerShot V10, la nouvelle caméra de vlog de chez Canon. Mais je ne vous parle pas que de ça, je vais vous parler également de mon nouveau projet custom sur ma Harley Davidson, je vais entièrement personnaliser ma moto, je vous parle de ça tout de suite après le générique. C'est parti On se retrouve dans mon garage puisque je vais installer tout de suite sur ma moto mes nouveaux rétroviseurs. Je fais ça et ensuite je vous parle un petit peu de la caméra et surtout je vous emmène pour vous présenter la moto. ça devrait pas être trop trop difficile. Rapidement, je vous montre à quoi il ressemble. On sur quelque chose de beaucoup plus épuré que les grosses télés qu'on a sur le guidon normal. Allez c'est parti, j'installe tout ça. rétro sont installés il n'y a plus qu'à aller faire un petit tour pour voir si c'est bien réglé et puis euh, ensuite un petit coup de cleaning sur la moto et puis on, on va vous la présenter dehors ce sera plus sympa que dans le garage allez les gars c'est parti je vous emmène je vais faire un petit truc que je recommande pas nécessairement mais on va voir ce que ça donne c'est juste pour test je vais mettre le power shot b10 sur la moto allez à tout de suite on se retrouve dehors je suis dehors, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus du PowerShot V10 et de ma moto. Le PowerShot V10, c'est la nouvelle caméra de Canon. C'est une caméra dédiée au vlog pour les personnes qui souhaitent plutôt s'éloigner de leur smartphone. On est sur une caméra qui a un champ de vision de 19 mm, donc quelque chose d'assez large et qui est doté d'un zoom numérique si on le souhaite. Elle est également stabilisée numériquement et propose deux microphones intégrés qui permettent d'avoir un son stéréo à 360 degrés quand on la tient face caméra ou au contraire dans l'autre sens. J'ai décidé de faire ce vlog quasi exclusivement avec cette caméra. J'ai évidemment un R5 qui me filme en plus pour avoir d'autres plans, mais globalement 99% du... du vlog est fait avec cette caméra. Elle est extrêmement légère, elle pèse seulement 212 grammes, c'est vraiment très léger et elle tient dans la poche. C'est quand même le super allié quand on veut se balader. Là, typiquement, je suis en moto. Si j'ai pas envie de m'entombrer avec une caméra, eh ben, c'est le compagnon idéal pour vous partager mon aventure. Elle est également dotée de filtre ND, ce qui est génial puisque ça permet de régler la luminosité de manière automatique lorsque l'on a des fluctuations de luminosité. Comme là, par exemple, je suis en extérieur. Si un nuage passe, ça va s'assombrir et du coup, elle va régler automatiquement. La luminosité elle est dotée d'un petit trépied qui permet de la poser un petit peu partout c'est super pratique si on veut pas être euh, à bout de bras donc on peut la poser façon face, face cam ou tout simplement montrer quelque chose comme j'ai pu le faire tout à l'heure en ouvrant la boîte pour mes rétroviseurs donc chose promise chose due je vous présente ma moto un 1200 custom harley davidson de 2020 en termes de personnalisation je vous en ai parlé tout à l'heure on a personnalisé donc les rétroviseurs vous pouvez voir ici la nouvelle personnalisation, on est sur des rétroviseurs qui, globalement, servent pas à grand-chose, hein, on ne va pas se mentir, on ne voit pas grand-chose dedans, on peut bien les régler. J'ai également personnalisé le phare, Donc, on est passé sur un phare LED. Autre personnalisation, j'ai personnalisé mes calepieds pour avoir quelque chose d'un petit peu plus confortable et la trappe d'embrayage. Donc ici, vous voyez, toute jolie et chromée. J'ai également installé des sacoches, c'est quand même pratique quand on est au quotidien et autres trucs super cool que j'ai installé parce que du coup avec ces sacoches j'étais obligé de les changer et eh ben c'est des petits rétros que vous pouvez voir ici Ils sont réellement tout petits. c'est des kellerman et à l'avant c'est un petit peu différent on est sur des clignotants rectangulaires et qui sont tout aussi cool et à l'aide allez je vous fais quelques plans de coupe un peu sympa et puis on se retrouve très vite pour parler encore un petit peu du PowerShot b10 et du projet moto Bon, j'ai passé l'après-midi avec mes potes, donc du coup, j'ai pas pu faire complètement tout ce que je voulais sur la vidéo. Je vous reprends demain pour parler un petit peu plus de la caméra et surtout du projet Moto. A demain Hello tout le monde Deuxième jour, je vous parle un petit peu plus du PowerShot V10, les petites choses que j'ai oublié de vous dire. On est sur une ouverture de 2.8, ça permet quand même de se détacher bien du fond et je pense que vous avez pu le voir sur les différentes vidéos que j'ai pu vous faire. Autre fonctionnalité super cool, il est connectable directement en USB pour être reconnu par votre ordinateur comme une webcam grâce au protocole UVC. Également compatible live streaming avec YouTube et Facebook directement depuis l'application Caméra connaît Ma application, elle vous permet de récupérer directement vos vidéos et vos photos pour pouvoir les partager sur les réseaux quasiment immédiatement. Truc super cool aussi, je vous invite à le tester, c'est image.canon. Ça permet de stocker vos rushs dans un cloud pendant 30 jours, de les récupérer ensuite sur un autre cloud type Google Drive par exemple et de pouvoir les récupérer également sur votre ordinateur. C'est plutôt cool si vous êtes en panne de carte SD. En termes de format vidéo, on peut aller en 4K jusqu'à 30p et en Full HD jusqu'à 60p. Côté ISO, 6400 ISO pour la Full HD, 3200 ISO pour la 4K. Quasi exclusivement avec le PowerShot V10 et franchement, la qualité est assez dingue. Vraiment, moi, je suis bluffé que ce soit pour le son et pour l'image. Maintenant je vous parle de la moto, donc je vous ai dit je vais personnaliser entièrement ma moto, donc j'ai commencé par des choses finalement assez faciles, les rétros, les sacoches, les clignotants, des choses très très simples, les caches, euh, notamment le cache embrayage, un petit bouchon de réservoir un peu cool, je vais changer beaucoup de choses, je vais refaire une peinture full custom, je vais changer mes pots d'échappement, pour ça j'attends juste de débrider la moto, puisque je suis encore en passerelle et donc ce sera réglé d'ici quelques temps, la passerelle est passée, j'attends plus que les papiers pour faire le nécessaire, et dès que c'est fait, je change les pots, j'ai deux pots cobra qui attendent dans le garage. Dans les autres améliorations, je vais faire graver les leviers, quelque chose d'assez cool, gravé par un artisan qui va me faire un super motif directement sur mes leviers de frein et d'embrayage. Dans les autres petites améliorations, très probablement je vais passer en commande avancée et puis vraisemblablement je vais faire un stage 1 également sur la moto. Je pense que déjà une fois que j'aurai fait tout ça, on sera sur une moto déjà unique puisqu'elle aura une peinture à elle toute seule. Et puis je pense que ça sera déjà bien cool, même si je pense qu'on peut continuer à personnaliser encore beaucoup de choses. Dernière chose que je ne vous ai pas dit, je vais refaire ma selle avec une broderie aux couleurs de mon chapter. Je vous partage tout ça au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et je vous dirai bien sûr à la fin combien tout ça m'a coûté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est cool. N'hésitez pas à mettre une petite mention j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et n'hésitez pas également à mettre votre avis en commentaire. Et si vous avez des questions sur le PowerShot V10, j'essaierai d'y répondre.